Oui, merci. Bonjour, Marjorie. juriste qui euh, donc est juriste à Avocat Debout et qui voulait nous parler d'un projet qu'ils ont. Euh, vous préparez quelque chose Oui, nous préparons un atelier un petit peu spécial qui concerne beaucoup de salariés et qui, qui porte sur le, le harcèlement au travail. Le harcèlement, donc, euh, sous toutes ses formes Sous toutes ses formes, justement, nous, euh, le, le premier volet de, de, de cet atelier consistera à définir les différentes formes de harcèlement en premier lieu. C'est réussir à savoir quand est-ce qu'on est harcelé ou quand est-ce qu'on ne l'est pas Exactement. Ce qui Exactement, est quand même un truc assez subtil. Oui, c'est ouais, très diffus. En fait, c'est très diffus. Et la, la, la, on, on, parce qu'en fait, on a beaucoup de gens qui viennent nous, qui viennent nous reconstituer des, des situations au travail. Euh, et que moi j'analyse et que, que n'importe quel juriste spécialisé en droit du travail analyserait comme une situation de harcèlement sans même que le salarié en ait conscience En fait, il nous dit voilà on m'a retiré telle ou telle euh, partie de mon travail euh, on m'a isolé de on, petit à petit on m'a isolé de mes collaborateurs euh, ou des choses comme ça donc il y a on, plein de euh... formes finalement de, de harcèlement quand on appelle harcèlement c'est à dire une, une démarche malveillante qui nous empêche d'être à l'aise dans notre travail finalement c'est exactement ça ouais Gros, grosso modo c'est ça et il euh, y, y a des possibilités petits petit signaux d'alerte euh, à, bien, à bien reconnaître et euh, qui multipliés finissent par constituer euh, juridiquement une situation de harcèlement. Alors, les exemples qu'on peut donner aux gens par exemple qui nous regardent pour qu'ils puissent se rendre compte ou prendre un peu de recul sur leur situation parce qu'effectivement quand on subit tous les jours un truc pendant des mois ou des années on finit par ne plus réaliser qu'il y a un problème de harcèlement Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait oublier Par exemple, ça peut être des remarques sexistes qui seraient un harcèlement sexuel. Ça peut être euh, euh, nous donner un planning qui ne correspond pas à nos attentes de force pour nous pousser à partir. Est-ce que ce serait un harcèlement, ça tout, tout, tout ce que tu évoques là, euh, il ne s'agit pas d'un seul élément, mais tout, tout, tout ce que tu évoques là sont des éléments qui sont susceptibles, ajoutés les uns aux autres, de créer ce que, ce que le juge appellera euh, des éléments laissant présumer des faits de harcèlement. Donc harcèlement moral. Harcèlement moral, le, sexu le, le harcèlement sexuel étant euh, en, en général plus évident, le harcèlement moral étant beaucoup plus subtil. Ouais. Mais harcèlement moral, euh, harcèlement sexuel évident, je t'assure que c'est pas le cas parce que euh, pour être une meuf comme certains l'ont déjà remarqué <rire> euh, c'est pas évident parce que quand tu rentres justement dans la psychologie des femmes vu que finalement on a le droit de, de dire ce qu'on pense sur les choses depuis à peu près un éternuement sur l'échelle de l'histoire de l'humanité euh, on a l'impression que c'est normal, que c'est drôle, les vannes sexistes, euh, c'est drôle, il faut qu'on rit, il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on soit bon enfant, parce que sinon on est une chieuse, parce que sinon on est cucéré.. parce que sinon... Donc finalement, il y a pas mal de trucs sans devenir... Euh, il faut qu'on puisse bosser ensemble, il faut qu'on puisse se parler. Mais finalement, euh, entre une vanne euh, qui est fait entre deux potes qui sont tous les deux bienveillants de rire ensemble et des vannes redondantes par une personne euh, systématique qui est d'ailleurs dans une hiérarchie, etc. Il faut savoir faire la différence, c'est pas évident finalement. Toujours. À partir du moment où ça affecte ton travail, ta capacité de travail ou la qualité de ton travail, ça devient du harcèlement. Oui, c'est-à-dire que si tu passes plus de temps à éviter quelqu'un euh, qu'à travailler, si tu te mets à être dans de mo moins bonnes conditions que si ce truc n'existait pas... Tu viens de prononcer le mot juste, c'est à partir du moment où ça affecte tes conditions de travail. D'accord. Donc ça veut dire qu'un euh, collègue, on n'a pas besoin de par exemple, le, le harcèlement n'est pas que en fonction de la hiérarchie. On peut être ah non, harcelé par tout. un collègue. Ah oui, ou et, là, et là l'employeur est responsable. Et là c'est l'employeur qui est responsable. C'est justement euh, ce, que, ce que nous allons expliquer aussi dans cette vidéo. Attends, cette je vais juste dire à Sandra d'entrer. Salut Sandra, vas-y rentre, rentre. Salut. Rentre, vas-y. On finit juste ça et on est à toi. Donc c'est aussi un des thèmes de cet atelier, euh, comment, comment se répartit la responsabilité, et notamment quand tu es harcelé, que ce soit sexuel de manière sexuelle ou morale, euh, ou les deux, <coughs> par, par un collègue. Qui est responsable Est-ce que c'est le collègue ou l'employeur euh, Donc il y a plusieurs thèmes qui sont, euh, d'abord, comment repérer le harcèlement D'autre part, quelle est la responsabilité Quels sont les modes de preuve et, euh, et quels sont les recours juridiques Parce que finalement, le flip des gens qui pourraient intervenir là-dessus, c'est de se dire, si je vais en parler à un responsable, on va me blacklister, on va dire que je suis une merde ou, ou un fouteur de merde. Si on va voir un RH, on a peur aussi de finalement de jouer contre soi, euh, de perdre une forme de crédibilité ou de créer un problème, d'être une source de problème donc on n'ose pas forcément en parler à l'intérieur de l'entreprise. C'est exactement pour ça qu'on a, on a décidé de mener cet atelier parce que c'est un sujet quand on, est, quand on en est victime et, et même quand on, quand, quand on essaie sollicité solliciter en tant que témoin, c'est très délicat au sein d'une entreprise. Euh, donc c'est pour ça qu'on a décidé de mener, euh, mener cet atelier. Je ne vais pas apporter toutes les réponses ici, ça prendrait trop de temps. Justement, c'est un atelier qui va durer une bonne heure, je pense. Oui parce que du coup c'est toujours du, experts, cas, du cas, des... ouais, du cas voilà. particulier c'est ça des, des, des, Donc des experts en en droit civil, des experts en droit du travail, des experts en, en risques psychosociaux, en risques médicaux, parce que ça touche à la santé, ça touche à la santé, ça affecte la santé, c'est ça. Oui, il le... y a des gens qui font des dépressions parce qu'ils n'osent pas voilà. s'exprimer, parce ouais. qu'ils n'osent pas le dire, parce qu'ils se sentent coupables aussi, ils ont l'impression que c'est de leur faute à eux, souvent, et, et pas souvent. de la faute de la personne mais qui a incriminé. Alors, ça, est incriminée. Ça, c'est l'art du pervers narcissique de l'employeur pervers narcissique. On connaît ça les meufs. Hein <rire> on non, a tous un vrai. dans son parcours. <rire> non, non, mais, non, mais euh, jure, on a tort de plaisanter parce que c'est pour courant qu'on pense on, en voit plein, hein, qui on défile, plaisante hein. pour le coup, pour dédramatiser hein la chose, mais oui, effectivement, c'est vrai. Nous, on en voit plein défiler au stand d'Avocat de bouc. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait faire, qu il fallait faire un, un atelier qui puisse informer les gens sur leurs droits, et, euh, et surtout rappeler aux employeurs, euh, donc rappeler aux salariés quels étaient leurs droits, rappeler... Euh, aux employeurs, quels sont leurs devoirs Quels sont leurs devoirs Alors, certainement, euh, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait énormément d'employeurs sur le... <rire> mais si marrant. on en a, tant mieux, si on a ah, tant mieux mais venez. il ne s'agit pas d'accuser les employeurs. Bien sûr. Il s'agit de, de rappeler le, le, le, quels sont les devoirs et les engagements qu'on prend quand on décide d'être employeur, tout simplement. Et euh, bah, ce serait bien qu'ils soient là, et sinon, ce sera par l'intermédiaire de leurs salariés. C'est quoi Par l'intermédiaire de leurs salariés. Ah, de leurs à, salariés, d'accord. Qui, qui, qui seront informés, du coup... C'est un acronyme d'organisme. De... <rire> <d> <rire> du coup, les participants sont, tu m'as dit les, les gens qui vont intervenir qui Alors, vont... Nous, nous, nous aurons Nina qui est euh, chercheure doctorante en risques psychosociaux. Euh, nous aurons euh, Sophie qui est une, en, une ancienne juge prud'homale. Et, et puis Bibi euh, qui est euh, juriste en. Pas très en droit serviteur. Du, voilà. <rire> du coup, rappelle-moi les lieux, l'heure, la date Alors, c'est le 19 juin. D'accord. Non le, 18, le 19, le... non, le 18 juin, le samedi 18 juin, D'accord. dans l'après-midi, à partir de 15h30. Et donc, on se dirige et vers Avocat Debout, qui ouais, est quand est... vous sortez du métro sur la place de la République. Enfin, non, c'est fermé d'ailleurs, donc on ne sort plus par là. Mais c'est au centre de la place, du pas Du côté loin sport, voilà, à peu près au centre de la place, oui. Vous demandez ouais. Avocat Debout, tout le monde connaît. Ouais. Et, euh, et donc, ça va prendre la forme de... Des gens vont s'exprimer, vont vous poser des questions C'est exactement ça, oui, oui. On va... euh, en fait, il y, y a donc un plan qui est... Qui est un... Que, qui, qui, qui est à dérouler mais évidemment les, les gens interrompent et on rebondit sur les questions parce qu'évidemment les questions ne vont pas manquer ça on peut en être sûr oui. donc venez, euh, venez vous informer pour vous même venez vous informer pour vos proches pour votre culture générale, venez poser des questions on vous répondra et donc ça se passe Place de la République, très bientôt demandez Joris et on vous tiendra au courant du coup le, le jour même ou dans les jours qui suivent pour essayer de vous faire aussi un débrief de ce qui s'est raconté pendant ces journées là donc on est bien d'accord, le 18 juin à partir de 15h30. 18 juin, 15h30, place de la République, avocat debout, Joris. Merci, Joris. Merci à toi, Marjorie.